Gutmorninger, il y a des choses aujourd'hui le dimanche בן Formonde Haïben dit בן b'fani. David ben דבורה est ainsi que leur foi Abraham Noah ben Yehoudit et Rachel Perle Bat Rivka Betur Shakuliss. On a parlé dans la Michelin précédente, dans la précédente, on a parlé des défauts de la femme sur lesquels le mari peut prétendre qu'il ne voulait pas se marier avec elle si c'est comme ça. Maintenant on va voir avec, une situation contraire, c'est que Aish Mouin, un homme qui a eu des défauts qui sont nés, par exemple, une, toutes sortes de grosse verrue qui est sortit comme ça en plein milieu de, du front. Après mariage, la femme elle dit, chaque fois qu'il regarde, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va le forcer à divorcer sa femme, à lui donner à tout bas Alors même principe aussi que pour la femme. C'est que ce qui arrive après mariage, c'est la faute, à pas de chance. Ça n'existe pas de se marier, puis après coup, on a un changement de, de données. Je vais me suis avec une belle femme, elle du jour en un, elle est devenue moche. Je ne peux plus l'avoir. Qu'est-ce que je fais et Sur ça, on ne peut pas avoir de conditions opposées. Je ne peux pas. Je me suis engagé avec elle. J'ai acheté un champ, et le champ, au lieu que ça me rapporte de la part d'un ça, ça ne me fait faire que des dépenses. Ça reste mon champ. Je me suis marié avec une femme, je pensais que ça allait être super, c'est devenu très moche. Je suis obligé de rester avec elle, d'accord On peut prévoir, on pouvait, je pouvais prévoir que ne pas arriver dans cette situation. Mais une fois qu'on s'est marié et qu'après coup ça arrive, alors je dois assumer. D'accord Je ne peux plus divorcer la femme sans tout bas. Le même principe aussi pour Aïch chez un homme qui a eu des défauts qui lui sont nés, elle confine de si on ne le forcera pas à sortir sa femme à la divorcer. D'accord C'est si a eu des, des défauts donc qui lui sont nés. Ça, c'est qu'une fois qu'il a eu après Nisuin, in une fois qu'il avait fait la roupa avec elle, et que euh, trois jours après, il s'est fait, le pauvre, il a perdu un, un doigt, et la femme, elle ne peut plus voir son mari sans le doigt. Elle demande à divorcer, on lui dit « Non, tu te maries avec lui, tu restes avec lui. » Maintenant, euh, par contre, si c'était s'il avait juste fait les fiançailles, les kidushin, mais ils n'avaient pas fait les nissou in alors on ne va pas forcer à la femme de continuer à se marier avec lui, Je peux dire « Jusqu'à maintenant, je vais marier avec quelqu'un de bien. » plus là on va lui dire non écoute tu lui donnes le, le, le guette, d'accord on va le forcer maintenant Shimon chimon yemeniel sur ça vient de yemeniel et il dit bah mè de quoi on parle ici uniquement bémuminakanim quand c'est un petit défaut il précise pas c'est quoi un petit défaut mais par contre à bal bémuminakanim si c'est un gros défaut alors qu'au finotolo si sur ça on va le forcer à divorcer sa femme que si la femme elle réclame bien évidemment et on aura des cas de, de de cas plus détaillés dans la prochaine Mishnah. Mais pour le moment, on a le noir qui nous dit pour ceux de Ramanjimon Ben-Gela, il va donner des exemples concrets en nous disant que par exemple, elle a eu, il a eu un œil crevé. La femme, maintenant, ne peut plus voir son mari avec un trou à la place d'un œil. Ou encore, Nikhtéria de l'œil lui manque une main. Nishbérar, il lui manque un pied. Alors là, selon Ramanjimon Ben-Gamliel, la femme, elle sera en droit de demander à, ce qu à, ce que, à dire que je, je Jusqu'à maintenant, je pouvais supporter, maintenant je peux plus mari, je réclame mon guette et elle devra recevoir le guet. Là, la fin n'est pas établie comme Ram Jimon Ben Et donc, si toutefois ça arrive, Khalila, Shalom, et ben malgré tout, le mari n'aura pas le droit. Il n'aura pas besoin de divorcer sa femme. Et encore moins de lui donner une touba si toutefois il la divorce. D'accord Prochaine Mishnah, on va commencer à découvrir maintenant des cas qui sont.. Euh, des cas de défaut que la femme sera en droit de réclamer, de recevoir son guette. Et sa même. Bon, D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine slachakol